Ça y est, c'est terminé. Le marché de l'immobilier est sur le point de s'effondrer. Dans cette vidéo, on va parler de ce qui se passe actuellement sur le marché. Donc là, je viens de lire un article sur la presse.ca qui dit que ben, le marché de l'immobilier a baissé de 25% sur les derniers mois et ça va continuer encore, encore et encore. Donc dans cette vidéo, on va voir est-ce que le marché de l'immobilier va s'effondrer? Est-ce qu'il faut investir ou pas? Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite fortement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On est plus de 80 000 abonnés bientôt à nous suivre depuis plusieurs années à apprendre comment investir. En Donc si tu veux faire partie de ce moment, si tu veux nous soutenir et soutenir notre travail, je t'invite vraiment à laisser un pouce bleu, à mettre un commentaire et surtout à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou même investir en immobilier. Alors, dans cette vidéo, on se retrouve dans le bureau au centre du mois. Et aujourd'hui, on va parler justement ben, de la baisse des prix de l'immobilier. De ce qu'il faut faire, en fait. Comment est-ce qu'il faut voir les choses Donc, si tu l'as remarqué, ben, les choses ont beaucoup changé. C'est-à-dire les taux d'intérêt ont fortement augmenté. C'est une situation un peu compliquée pour certaines personnes qui avaient des hypothèques à taux variable Parce qu'elles ont vu, du coup, leur mensualité augmenter. Moi, j'ai lu dans certains groupes immobiliers, j'ai même certains amis à moi, investisseurs, qui ont vu ben, leur, leur parc immobilier littéralement devenir même négatif en termes de rentabilité. En fait, c'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent à tous les mois. Pourquoi Parce que les taux d'intérêt ont fortement augmenté. C'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours aimé les taux d'intérêt fixes. Même si c'est un peu plus élevé, au moins tu as l'esprit tranquille. C'est-à-dire tu sais que ok pendant tes 5 prochaines années, tu es tranquille, que le taux d'intérêt il monte, il descend. Toi tu as déjà fait ta validation, il y a de cela quelques années en avant en fait. C'est pour ça que moi je préfère les taux d'intérêt fixes parce qu'au moins tu sais ce à quoi t'attends en tout cas sur les prochaines années et ça te permet d'avoir quand même une porte de sortie. Parce que si tu as ton taux d'intérêt fixe, même si les taux d'intérêt évoluent et tu sais que tu ne vas pas pouvoir supporter le coût, bah, tu peux rapidement vendre ta propriété avant et ne pas avoir à suffoquer pendant les mois après mois où les taux d'intérêt te frappent et que tu n'arrives pas à payer. en fait Donc, clairement, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment considérer au niveau des taux d'intérêt. Maintenant, par rapport au marché en lui-même, tu vois, les taux d'intérêt ont augmenté. Il y a de plus en plus d'inscriptions de propriétés à vendre. Donc, si toi même, tu le constates, va juste voir un peu dans ton voisinage, si tu habites au Québec, au Canada, regarde juste dans la rue, tu vas voir qu'il y a de plus en plus de propriétés à vendre. Et là, j'ai même regardé un autre article sur l'Agence des courtiers immobiliers du Québec, l'Association des courtiers immobiliers du Québec. Bah, il disait qu'il y avait de plus en plus d'inscriptions qui se font sur le marché. Donc, il y a de plus en plus de à vendre les délais de transaction sont de plus en plus lents pourquoi parce que il a de moins en moins d'acheteurs il y a de moins en moins de personnes qualifiées pour investir et cela pour deux raisons que je vais évoquer dans cette vidéo la première raison c'est quoi c'est que ben la plupart des personnes ont peur d'investir pourquoi parce qu'elles écoutent les médias on leur dit les marchés de l'immobilier en train de baisser et ils se disent ah c'est pas le moment d'investir je vais attendre que les choses aillent mieux au passage vous attendez que les prix remontent avant d'investir bon courage à vous dans le sens où vaut mieux investir maintenant pourquoi parce que les prix sont à la baisse là c'est entre guillemets les soldes donc acheter moins cher par la suite pour revendre plus cher parce que les choses vont changer et les prix vont repartir à la hausse lorsque les taux d'intérêt vont diminuer ok donc, tu as la plupart des personnes qui vont se dire ok ben non je vais attendre que la situation s'arrange en fait donc j'écoute les médias voilà, j'ai peur je sais pas ce qui se passe c'est la fin du monde c'est la quatrième guerre mondiale etc etc donc tu as des personnes qui vont dire non j'attends tu as d'autres personnes qui vont qui ne peuvent malheureusement pas investir hein, pourquoi faute de liquidité faute de liquidité de par la capacité d'emprunt qui est faible faute de liquidité de par la mise de fonds qui est quasi inexistante donc ça change un peu la donne. Il y a de cela quelques mois, on avait un marché vendeur, c'est-à-dire c'était les vendeurs les rois. Très peu de propriétés à vendre, un fort engouement vers l'immobilier et la demande augmente par rapport à l'autre. J'ai vu les prix flamber, c'est-à-dire j'ai eu des cas de surenchère par rapport à des maisons lorsque je cherchais ma maison à plus de 200 000 dollars de surenchère. La donne est en train de changer, c'est-à-dire c'est que les choses s'inversent. On est en train d'aller sur un marché acheteur, c'est-à-dire beaucoup de propriétés à vendre, très peu de personnes qualifiées pour acheter. Et là, c'est là où toi tu vas rentrer. En jeu. Pourquoi tu vas rentrer Et je vais rentrer dans le vif du sujet dans cette vidéo. C'est qu'aujourd'hui, la situation et à ton avantage, pourquoi Parce que tu regardes une chaîne d'investisseurs Et les investisseurs vont toujours à contre-cours Quand la masse part dans ce sens, toi tu vas dans l'autre sens Et c'est là que la réussite se trouve, pourquoi Parce que les investisseurs, les entrepreneurs, les personnes à succès Les personnes qui se démarquent, les autres vont toujours à contre-cours Donc aujourd'hui, la situation est à ton avantage Pour les différentes raisons que je vais t'évoquer De un, il y a beaucoup plus d'offres Il y a moins de demandes, donc tu as un boulevard De choix en termes d'opportunités, en termes de marge de négociation En termes de Facilité de financement parce qu'il va être possible pour toi-même de négocier les mises de fonds auprès des vendeurs. C'est ce qu'on appelle la balance de prix de vente. C'est-à-dire que tu peux pouvoir même demander au vendeur de te financer ta mise de fonds moyennant un taux d'intérêt sur telle période. Pourquoi Parce que le vendeur va être plus ouvert à t'offrir ça parce que lui, il veut vendre sa propriété parce qu'il n'arrive pas à payer son taux d'intérêt. Okay il n'arrive pas à payer son hypothèque. Donc, la situation est à ton avantage. La situation est également à ton avantage. Pourquoi Parce que beaucoup de personnes ont peur du crédit. Beaucoup de personnes n'osent pas avoir de crédit. Donc beaucoup de personnes ne font pas de demande de crédit. Donc il y a de moins en moins de personnes qui font des demandes de crédit et ne pas demander du crédit c'est une mauvaise chose pour les banques parce que moins il y a du crédit moins il y a d'argent moins les banques font de l'argent parce que moins est facture d'intérêt aux consommateurs donc c'est là où toi tu peux rentrer en jeu pourquoi parce que bah ben tu vas pouvoir faire des demandes de financement pendant que tout le monde a peur toi tu vas faire des demandes de financement et les banques voire les conseillers seront contents de t'offrir du crédit pour te dire monsieur madame va dépenser ton argent bien évidemment en étant sur cette chaîne tu réfléchis comme un investisseur tu sais très bien que le but pour toi c'est d'utiliser cet argent à des fins d'investissement donc dépendamment de comment tu vois les choses moi je pense que c'est une bonne opportunité c'est à dire oui les prix vont diminuer j'aimerais même que les prix diminuent de 50% moi c'est mon rêve c'est à dire c'est que les, le marché immobilier se crache entre guillemets à 50% pourquoi parce que ça permet d'acheter 50% moins cher ça permet d'acheter 50% moins cher et ça va permettre de faire un potentiel profit par la suite pourquoi parce que lorsque les taux d'intérêt vont diminuer la valeur des propriétés va augmenter. Et toi, investisseur, tu auras acheté moins cher et tu pourras revendre plus cher. Ok Je vais te montrer sur mon téléphone, je partagerai la capture d'écran. Une plus-value que j'ai réalisée, récemment. malgré un marché à la baisse. C'est-à-dire que j'ai revendu un de mes logements qui me prenait la tête. Et je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. J'ai revendu un logement dépôt de 123 239 dollars sur mon compte de banque. Et ça, c'est la plus-value que j'ai fait. Sachant que j'ai perdu un peu d'argent dans l'opération, j'aurais dû faire une plus-value, je dirais, de quasiment 190 000. Mais je t'expliquerai pourquoi j'ai perdu 150 000 dollars au passage ça a été très compliqué mais tu vois c'est le genre de transaction que tu peux avoir avec un seul bien immobilier et ça je l'ai gagné en 3 ans 3 ans tu vois donc euh, j'ai acheté un appartement à 190 000 je l'ai revendu à 330 000 moins tout ce que j'ai perdu au passage il me reste à peu près 123 000 dollars entre mon capital et ma plus-value que j'ai récupéré bah, c'est assez intéressant en seulement quelques années donc c'est pour te dire que voilà le type d'opération que tu pourras faire en tout cas le type de gain que tu pourras faire dans les mois ou dans les années à venir ceci étant si tu souhaites du coup apprendre comment agir dans une période comme celle-ci si tu souhaites comment agir si tu d'apprendre comment agir en temps de récession parce que là oui on te le cache mais on va rentrer dans une phase assez compliquée beaucoup de personnes vont avoir des mois difficiles des années difficiles à venir beaucoup de personnes vont s'appauvrir mais beaucoup de personnes également vont s'enrichir maintenant ça dépend de quel camp tu veux être et la seule chose qui va te permettre d'être dans le bon camp c'est les informations que tu as là dedans ok donc moi ce que je t'invite à faire c'est que si tu veux aller plus loin je t'invite à cliquer dans le lien juste en dessous on organise des événements on t'apprend comment aller trouver les liquidités qui vont te permettre d'investir ok donc on a un événement qu'on organise plusieurs fois par mois par la suite tu te verras voir une offre pour rejoindre notre bootcamp qui va te permettre d'aller lever ta future mise de fonds et après, on te proposera un accompagnement immobilier pour investir cet argent-là que tu as levé auprès des banques comment l'investir en immobilier. Tu as le lien juste en dessous tu rejoins l'événement et surtout partage cet événement à toute personne comme toi qui a des rêves, qui a des ambitions, qui a des objectifs en termes de sécurité financière, en termes de patrimoine, en termes de legacy comme on dit pour pouvoir avoir plus d'impact autour de soi, en fait. très simplement, ok? Donc tu regardes le lien juste en dessous, tu partages cette vidéo tu la likes et moi je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très prochainement où je vais t'expliquer un peu les moves que j'ai pu faire cette année, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. À très vite.